Bonjour à tous, bienvenue sur Boursetechnique.com. Euh, Aujourd'hui, on est le 20 décembre. Il euh, n'y a pas eu de rallye euh, du Père Noël cette année, na naturellement, avec euh, ce qui est arrivé. Euh, il y a à peu près une semaine où qu'on a vu euh, euh, le décrochage important qu'on on est vraiment, c'est confirmé dans un marché baissier. Euh, c'est peut-être un peu ça que je voudrais regarder avec vous aujourd'hui. Euh, non, pas que le marché va changer. là C'est pas mal confirmé. On a beaucoup, beaucoup euh, d'indices qui nous montrent qu'on est en train de retomber euh, vraiment dans un creux. Euh, ce qui arrive dans un marché baissier, c'est que ça tombe pas d'un coup. On va avoir probablement des rebonds dans le marché. Euh, mais c'est très, très important de ne pas, euh, une expression qui existe... Euh, euh, de prendre le couteau lorsqu'il tombe donc euh, le marché baissier euh, d'après moi va être assez abrupt, euh, je ne suis pas sûr mais euh, euh, on pourrait avoir des, euh, de la perte assez importante euh, ben là, en décembre c'est déjà assez euh, important comme perte et euh, ça pourrait se poursuivre en, en janvier, février, mars euh, euh, quand est-ce que le creux va être atteint, je sais pas mais si on regarde les derniers marchés euh, baissiers, là, on, ça fait dix ans qu'on est en marche j'ai euh, haussier depuis 2008 depuis euh, que euh, la Fed est intervenue massivement euh, en injectant des capitaux euh, d'une manière absolument astronomique et aujourd'hui on se retrouve avec une dette. Euh, la marge de manœuvre est très très faible pour la Fed. C'est la raison pour laquelle euh, hier euh, Jérôme Powell a euh, effectué sa hausse euh, des taux d'intérêt qu'il avait comme promis mais on s'attendait peut-être que et il y a une influence de la part de Trump et de beaucoup, beaucoup de, de gestionnaires de fonds, mais ça c'est pas arrivé. Donc, on se trouve à être dans une, une, une correction euh, qui est pas simplement due aux hausses de tours. Euh, la raison pour laquelle euh, Jérôme Powell n'a pas le choix de monter les taux, c'est qu'il se prépare pour la prochaine crise qui s'en vient. Euh, ce qui arrive habituellement, lorsqu'on a une correction de marché, euh, on se trouve avoir un délai entre la, la correction de marché, de, le, le marché qui s'écroule, qui atteint un certain niveau, et puis la récession suit à peu près euh, dans six mois, huit mois, mais là ça peut être plus rapide parce que le marché peut s'écrouler plus rapidement. Donc, euh, on en est là. On n'est pas encore euh, dans le, le total désespoir parce que, d'après moi, on va avoir un petit rebond. Ça a tellement tombé rapidement. Mais euh, quand même, euh, c'est vraiment alarmant ce qui se passe. Et la, en ce moment, la Fed la raison pour laquelle, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que pour euh, la raison pour laquelle elle augmente, elle augmente ses taux d'intérêt, elle a dit qu'elle irait moins en 2019, c'est que dans le fond, euh, euh, depuis 2018, en injectant tellement, tellement d'argent dans le système, aujourd'hui, euh, ils doivent absolument euh, euh, euh, diminuer le bilan de la Fed. Euh, la dette est énorme aux États-Unis, ailleurs aussi dans le monde, un peu partout, mais aux États-Unis, la dette est tellement énorme qu'il faut absolument que, euh, que la Fed soit prête à réinjecter des capitaux lorsque le marché va euh, être... Euh, dans la panique à son comble. De toute façon, lorsqu'on regarde ça à froid comme ça, en 2015, c'est là qu'il aurait dû avoir une correction importante du marché. Bien, importante dans le sens que la Fed n'aurait pas dû intervenir là et on aurait eu une correction saine d'un marché haussier, mais... Euh, la Fed est intervenue, a mis de l'argent encore dans le marché, le Japon pareil, un peu partout dans le monde, euh, l'Europe aussi, donc euh, on a tenu artificiellement la montée du marché et puis là on va en subir les conséquences euh, euh, dans les prochains mois, euh, jusqu'à ce qu'on ait atteint un creux et que les différentes banques centrales euh, interviennent. Euh, là, on ne sait pas de quelle manière que ça va se faire, l'intervention, parce que la marge de manœuvre est très, très faible. Donc, euh, les taux d'intérêt, euh, probablement Parole va essayer de démonter monter euh, encore euh, en 2019, peut-être pourra même plus le faire. Donc euh, ce qui arrive dans les cycles économiques, quand euh, ça arrive comme ça, c'est que euh, le marché crache l'économie euh, va s'affaiser, les, les, euh, les pertes d'emploi vont se cumuler. Donc, déjà, on commence à, à en voir euh, dans les nouvelles traditionnelles. Puis en passant, euh, regardez vraiment pas les nouvelles traditionnelles. Je parle des nouvelles économiques traditionnelles euh, lorsque vous, euh, vous êtes en marché baissier parce que vous allez virer fou. Littéralement. Hein? <rire> Euh, vous allez penser que tout est fini puis que euh, c'est pas comme ça qu'il faut fonctionner il faut y aller euh, surtout d'une manière très très disciplinée et très cartésienne dans ces moments-là. Donc, euh, la Fed euh, a été un déclencheur, mais il y a d'autres déclencheurs qui pourraient euh, vraiment euh, encore donner euh, des soubresauts très, très importants au marché. Euh, C'est la, la faillite de 2 juin, je reviens là-dessus. Euh, il y a Général Electric aussi, qui est vraiment pas beau. Il y a quelques titres que je vais vous montrer rapidement. Les, le fameux Fang, euh, où euh, on est en correction et les technologies sont... Loin d'avoir fini et d'avoir terminé leur correction. Euh, il y a le, aussi les semi-conducteurs, que je suis beaucoup, euh, qui sont en correction. Mais pour moi, on va avoir une baisse assez importante là aussi. Euh, donc, on va commencer à regarder les marchés euh, euh, tranquillement. On va aussi regarder l'or, parce que l'or euh, prend beaucoup beaucoup de, de galons ces temps-ci à cause de la peur. Euh. On va commencer par le Dow Jones. Ici, euh, on va y aller d'une manière... Euh, Là, je le vois quotidien, quotidien. On va y aller de manière hebdomadaire. Euh, on a eu un décrochage ici vraiment, vraiment important. Et on voit que la baisse se poursuit. On a eu notre cassure ici, comme j'avais dit dans mon précédent vidéo. Euh, donc euh, lorsqu'on regarde un marché comme ça, on se dit est-ce qu'on va aller plus bas. Mais regardez ici sur le graphique hebdomadaire. On n'a même pas atteint de 30%. Euh, euh, on n'est même pas en survente, Donc, on a encore beaucoup de place à la correction. Euh, correction qui, qui arrive en ce moment. Euh, je regarde aussi le transport. Oh, Jean, le transport, c'est vraiment pas beau non plus là aussi. Standard and Poor. On est en correction là aussi. Euh, les petites capitalisations, on est vraiment, vraiment en marché correctif. Mais là, par contre, on va avoir un rebond parce qu'on se trouve à être vraiment en, en zone de survente, mais quand il arrive des rebonds dans des marchés baissiers, euh, c'est là qu'on pourrait être tenté qu'il y ait un revirement, mais il n'y en a rien. Puis C'est là qu'il ne faut pas embarquer dans le marché, pas avoir la tentation d'embarquer dans le marché dans ces périodes-là qui sont des périodes très très volatiles. Quand on se trouve à voir les semi-conducteurs, comme je vous avais dit, ils viennent de casser. J'avais mis une ligne ici pour... Euh, ça vient juste juste de casser. Donc, la descente est loin d'être terminée au niveau des semi-conducteurs. Euh, New York, euh, on voit que la descente continue. Ici, ça a été cassé comme ça. Euh, euh, au niveau de l'or, on a un rebond assez important au niveau de l'or. Cependant, il y, y a un autre... Euh, je peux aller vous montrer ça. Ça, ça se trouve être euh, au niveau de l'or. On voit très, très bien qu'on a un rebond depuis. Euh, C'est la peur qui crée ça. Est-ce que j'embarquerai dans l'or pour l'instant? Ben, euh, je vois que les minières d'or euh, suivent pas tout à fait. Euh, malgré qu'on a un petit rebond, on n'a pas encore une confirmation très, très, très importante euh, euh, de retournement. Donc, euh, on n'est pas pressé pour rentrer dans l'or ou les minières d'or. Euh, C'est ce que je pense. Euh, on va aller voir l'Europe rapidement. Parce que je veux vous montrer des titres, comment ça décroche. Le CAC. Euh, le DAX. On voit tout, tout euh, sur un graphique hebdomadaire qu'on est en correction. Le FTSI. Poursuit la correction. Au niveau de l'Asie, le Nsen. Shanghai Composite. Donc aussi c'est moins évident, mais on est quand même en correction. Donc, euh, c'est euh, pas mal. Tout ce qui concerne les, euh, les indices. Il n'y a pas grand chose à dire. On est en correction. Il faut, faut euh, écouter ce que nous dit le marché. Et le marché dit que ça ne sent pas bon pour le long terme. Euh, je vais aller voir les certains. Euh, J'ai mis une liste de surveillance aussi pour vous montrer comment c'est catastrophique au niveau des euh, différents titres. Euh, ça, je vais enlever ça. Ça, ça, ça se trouve être la Deutsche Bank. Si on le regarde à long terme, regardez ce qui est arrivé, et là on est rendu à 8 et 4, on est encore en correction. C'est sûr qu'on est en survente, mais ce qui est pas beau au niveau de la Deutsche Bank, c'est qu'il n'y a pas de signe de retournement. Au contraire, on continue à descendre. Au niveau de General Electric, c'est la même chose, on a eu une descente catastrophique. Euh, pour l'instant, on a un petit rebond, mais il n'y a rien qui nous dit qu'on va... Euh, est en retournement bientôt, FedEx qui a décroché, euh, ça fait pas très très longtemps, là, trois semaines, on a eu vraiment vraiment un décrochage, et il euh, faut pas oublier que FedEx c'est le transport, donc on se trouve à, à confirmer qu'on est en marché baissier parce que le transport diminue dans ce temps-là, euh, Amazon, Amazon on est en décrochage également, Apple <coughs> en décrochage. Ford, Ford qui va vraiment pas bien, mais ça fait un petit bout. Donc, euh, on continue la, la, la, la descente. Euh, je vais voir Bank of America aussi qui qui est en décrochage. Il vient débuter son décrochage. Donc, euh, ce qui arrive dans un marché baissier, c'est qu'on va avoir euh, des descentes, des montées, des descentes. Mais la tendance va s'en aller vers le bout. Euh, pour... Euh, Terminé, j'aimerais euh, aller euh, peut-être regarder rapidement l'or euh, euh, qui euh, monte comme ça, puis je suis allé chercher euh, des, euh, euh, des ETF pour vous montrer que la montée pour l'instant n'est pas.. Euh, ben, c'est ça monte, mais il n'y a pas rien de convaincant de réembarquer tout de suite. Moi, j'attendrais qu'on ait une belle confirmation comme ici. là. Ici, on a eu une super confirmation de, de montée, donc euh, on pouvait tracer une ligne de tendance, c'est euh, ça ce que j'ai fait dans ces temps-là, euh, comme ça, ou comme ça ici, si vous voulez, de, sur les sommets, même pas, dans le fond, euh, la première, euh, c'était suffisant. Euh, excusez, là, j'ai <rire> comme ça. Donc, ma ligne de tendance a cassé ici. Donc, euh, j'ai eu un signal d'achat ici. Effectivement, on est en dans le marché dans ces temps-là. La même chose existait au niveau du RSI ici. J'avais une belle, belle confirmation de cassure qui était confirmée. Ici, on s'en vient, mais on n'est pas encore rendu là. Donc, euh... Je mets ça sur mes sommets, ma ligne de tendance, comme ça, à peu près. On arrive à une cassure et lorsque la cassure va être évidente avec du bon volume, il y a du volume. On n'est pas encore là, mais là, on pourra rentrer dans le marché. Puis aussi, il y a le Mac qui va nous confirmer euh, d'entrer dans le marché. Donc, euh, au niveau de l'or, euh, oui, ça sera une possibilité euh, d'achat euh, bientôt, mais euh, moi, j'attendrai un peu s'il n'y a pas un revirement, euh, vu que le reste du marché euh, crache. Au niveau des minières, je dis bien. Euh, là, la dernière chose que je voudrais vous montrer, c'est euh, aller au niveau des graphiques euh, mensuels. Puis là, je pense que c'est pas mal pertinent dans notre contexte. Euh, je voudrais vous montrer comment euh, le marché s'est comporté euh, euh, depuis... Ah, ok, attendez une minute. Je vais tout simplement euh, désactiver moyen mobile, comme ça. On va agrandir le... Ça, ça se trouve être euh, le Dow Jones. Euh, euh, je ne veux pas vous faire paniquer, mais vous montrer comment que les... les, les, les depuis... Euh, là, c'est depuis... Oh, une graphique depuis 1977, mais on va regarder la der dernière grande montée qu'on avait eue dans les années 80 jusqu'à 2000, là, 90. Le crash de 87 ici. Il est ici, c'est tout petit. Mais euh, ce qu'on avait eu comme montée, c'était vraiment, vraiment important. Quand on a eu une cassure ici, Dow Jones avait été moins, euh, euh, c'était moins évident, mais quand même, on a eu une descente comme ça, qui n'était pas très très abrupte. La dernière descente de 2000, euh, 2007 jusqu'à 2009, là, le creux était à 2009, c'était une descente très très très abrupte. Mais là ici, ce qu'on vit, regardez ici, c'est terrible ce qu'on vient de vivre là, en décembre. Mais c'est une descente vraiment abrupte. Donc, ce qui me fait dire, c'est qu'on pourrait vraiment connaître une descente très, très abrupte dans les prochains mois. Euh, c'est sûr qu'une descente peut être euh, accompagnée de rebonds. C'est probablement ce qu'on va avoir, des rebonds, euh, des différents rebonds. Comme ici, ça n'a pas été une descente directe. Si on, on regarde simplement la descente, je vais aller sur euh, le Nasdaq, euh, euh, sur le Standard, okay, comme ça ici. La descente, ce pas faite directement. Regardez ça, c'est un graphique mensuel. Donc, on se trouve à avoir, si on regarde ça, c'est qu'on a des descentes comme ça, une remontée et on descente, petite remontée descente. Ça, ça se trouve être la, la, dans une bulle, c'est le retour de l'espoir. Puis, euh, là, ce que je me demande, ça c'est en, en 2017, on est allé jusqu'en 2009, puis on a eu un revirement, je me demande si on va avoir une descente aussi abrupte ou même plus. Ici, regardez, c'était plus doux, plus abrupte. Et puis, là, on s'en va pour vraiment abrupte, euh, comme ça. Puis, mon questionnement, est-ce qu'on va avoir, parce que dans un, un marché, euh, euh, lorsqu'on a une bulle, euh, on a toujours un retour, euh, comme ici, on a eu un petit retour, un retour. C'est le retour de l'espoir et après, on descend. Et ici, je me demande si euh, ça n'a pas été ça, le retour de l'espoir qui a été plus haut. Euh, ça va être à suivre, mais euh, je me demande si euh, on n'aura pas une descente là, euh, vraiment, vraiment euh, à pic et rapide euh, dans les prochains mois. Euh, euh, ça, ça, ce qui me fait penser ça, c'est ici le RSI voyez, en février, on avait eu, février 2018, on avait eu vraiment un, un, un pic là, absolument. J'en avais parlé dans une vidéo. C'était pas soutenable. On a eu une correction très, très importante. Le marché a repris, mais euh, le RSI n'a pas été aussi haut. Et puis là, on a descendu. On aurait pu, j'avais tracé une ligne de tendance. Ici, on aurait pu comme rebondir ici. Ce n'est pas arrivé. On continue une descente, une descente qui se prolonge jusqu'où? On va probablement avoir un petit rebond bientôt, comme ici on a des rebonds en cours de chemin. Mais les rebonds ne seront pas importants. Ce pas des rebonds qui vont nous... Puis malheureusement, c'est là que qu'il peut y avoir des, euh, des émotions qui nous disent que le, le marché euh, baissier est fini, on rentre dans le marché et on se fait avoir... Euh, il faut vraiment attendre que le marché crache. Et puis euh, il faut que la, la, la peine, la, la, la, la, il faut vraiment que le... le euh, tout le monde soit bear dans ces temps-là, tout le monde euh, euh, soit comme vraiment négatif sur la bourse euh, quand on arrive dans une période comme ça les gouvernements interviennent et euh, remettent de, de l'argent ou euh, trouvent un nouveau système pour repartir euh, la machine et c'est là qu'il faut réacheter comme c'est arrivé ici euh, comme c'est arrivé ici, euh, c'est ça qui va arriver est-ce que le creux va, va... Ah. Je voudrais pas être trop négatif, mais est-ce que le creux pourrait se rendre à peu près ici? Hmm, ça, mettons que ça, je prends le Standard Poor's, je ne penserais pas. On pourrait avoir un creux, on a une résistance ici sur les sommets, dans ces coins-là. 1500, 1600, on pourrait avoir un creux jusqu'ici. Euh, ça va être à suivre, on ne sait pas où est-ce que le creux va aller ou est-ce que la descente va être vraiment rapide. Mais lorsqu'on va être rendu euh, à, à un retournement, ce que je vous recommande de faire euh, tout le temps, c'est de prendre premièrement le graphique mensuel comme indicateur premier. Ensuite, vous, vous allez dans le graphique hebdomadaire. On va remettre notre euh, graphique hebdomadaire comme ça. Et puis ici, vous allez avoir, c'est sûr que quand ça descend, c'est moins évident de le voir, mais vous allez avoir quand même des confirmations de retournement, comme ici, ça c'est le dernier crash qu'on a eu, ici on a eu un retournement sur la tendance sur le RSI, et ici on avait eu le creux et on est retourné à un achat en 2009, lorsque les gouvernements sont intervenus. Eh bien, c'est la même chose qu'on va euh, voir probablement dans les prochains mois. Euh, prochains mois, je pense que 2019 va être vraiment exécrable. Euh, pour terminer, je vais aller vous montrer le Nasdaq, parce qu'il euh, y a quelque chose de particulier. Le Nasdaq a connu vraiment une, la, une, une descente très, très importante depuis euh, <coughs> excusez, depuis euh, le début euh, depuis no nove octobre, novembre, décembre, là, on voit que c'est cassé euh, solide ici. Et puis, si je regarde ce qui s'est passé en 2000, euh, la descente a été très, très, très rapide. Euh, comme je vous dis, est-ce qu'on va avoir un rebond? Probablement qu'on pourrait avoir un rebond, mais il faut vraiment, vraiment pas embarquer dans le marché quand que le rebond arrive. Et jusqu'où est-ce que le creux pourrait aller? Euh, on a des résistances à 4000, 4300. Euh, sommet aussi, ça pourrait être 5000. Euh, si on voit plus bas, ben là, on, a, on est rendu à 2900, 3000, mais je ne penserais pas, mais <rire> on ne sait jamais quand la panique s'installe. Et puis, les semi-conducteurs aussi qui sont euh, euh, importants au niveau des technologies. Euh, C'est tout ce qu'on a comme. Euh, les puces dans nos téléphones, dans nos ordinateurs, et tout, tout. Eh bien, là aussi, euh, on est en, en casseux, comme je vous avais fait un, une résistance qu'on avait ici, qui n'avait pas encore euh, cassé. Euh, ici, je l'avais tracé, la ligne. Mais là, on l'a cassé, puis on est loin d'avoir terminé la, la descente. Donc, euh, sur le graphique hebdomadaire, euh, ce qui est arrivé ici, lorsque la casseuse est arrivée, c'est arrivé assez euh, abruptement, en trois mois. Euh, et puis on a eu une petite reprise et on est redescendu donc euh, les semi-conducteurs sont à suivre aussi à savoir ce qui va arriver euh, dans le, le futur au niveau pour terminer du bitcoin on a une reprise une reprise qui pour moi est vraiment euh, momentanée euh, qui me confirme pas qu'on devrait euh, toucher au bitcoin euh, là je vais aller sur le graphique euh, Regardez, ce qu'on a comme reprise, on est rendu à 4000, on est passé de 6600 à, à 3300. Là, on se trouve avoir un, on est en tendance baissière, c'est une bulle qu'on a connue, ici on voit très très bien euh, le, le, le, au niveau d'une bulle comment que ça se produit. Ça part, ça part en fou, on a un pic, un retour de l'espoir et puis après on descend, on s'en va en C'est loin d'être fini de descendre à mon avis mais il faut regarder le marché, comment euh, que ça va euh, tomber, parce que d'après moi, il n'y a, a pas rien qui me confirme qu'on a un retournement. À court terme, c'est de, de la spéculation pure et nette, mais euh, à long terme, euh, il n'y a rien qui euh, me confirme qu'on va continuer euh, sur cette, une montée. Donc, euh, c'était euh, mon analyse d'aujourd'hui. Euh, on suit le marché pour nous.